bonsoir à toutes et à tous donc ce soir je ne vais pas vous parler de grandes théories scientifiques parce qu'il faut changer de temps en temps et je vais surtout vous parler de choses plus plus technique, plus pratique, plus esthétique, parce que les fossiles, c'est beau. Euh, donc je voudrais vous montrer un petit peu ce qui se passe euh, depuis euh, le terrain où on trouve des fossiles et jusqu'au musée où on expose des fossiles, au musée de paléontologie en tout cas. Voilà. Alors quand, quand des visiteurs se promènent dans un musée de paléontologie, ils n'ont pas toujours bien conscience, quand ils ne sont pas paléontologues, de tout ce qu'il y a derrière un squelette euh, qu'ils voient devant eux et qui les émerveillent et ils sont fascinés par ces, par ces animaux extraordinaires. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, euh, depuis le fossile qui est dans le terrain, qui est, qui est dans la roche, euh, jusqu'au musée Il s'est passé plein de choses qui ne sont pas dites dans ce musée. Donc D'abord, le terrain, bon, mes collègues géologues et paléontologues savent bien ce que c'est. Hein, ben voilà. Les déserts, c'est évidemment le paradis des paléontologues. Là, on est sur la côte péruvienne, vous avez des couches, on voit très bien les couches géologiques qui se succèdent. Ce n'est pas plissé, même si les Andes ne sont pas très loin. Et évidemment, pour trouver des fossiles, c'est l'endroit le mieux. Il n'y a pas de végétation. Donc, les, les roches affleurent et le vent, l'érosion fait affleurer les fossiles. Alors là, on est dans des couches de l'Éocène supérieur, à peu près 30, 35, 38 millions d'années. Sur la côte du Pérou, à environ 300 km au sud de Lima. Donc voilà. Alors, évidemment, quand c'est du désert, euh, les fossiles, il n'y en a pas non plus euh, partout. Il faut se promener, il faut crapahuter pas mal. Euh, Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y, y a beaucoup de vent, il y a du vent de sable, il fait très chaud. Euh, surtout le matin, le vent se lève en général vers, euh, vers 10, entre 10h et midi. Et le matin, à partir même si on se lève tôt, à partir de 7-8 heures, il fait une chaleur, c'est un cagnard, pas possible. Donc on attend que le vent se lève. Et voilà, alors là, je vous ai mis quelques petites vidéos pour vous donner un petit peu. Alors, normalement, il y a du son. Normalement, on entend le vent qui souffle, mais là, apparemment, il n'y a pas. Donc, c'est ce qu'on fait, on se promène. On est en général toute une équipe. Là, on est, on est une dizaine de personnes. Euh, et, on, et on se promène alors il y en a qui se promènent tranquillement qui bavardent euh, il y en a d'autres qui cherchent et on trouve souvent pas mal de choses sur des grandes étendues quand il euh, n'y a pas trop de sable de dunes par dessus parce que souvent il y a du sable des dunes qui recouvre les couches donc euh, c'est pas toujours possible mais là on voit très bien donc, les couches euh, qui, qui affleurent il y a un petit peu de ça Vous voyez. donc là on est quand même assez nombreux et comme vous voyez c'est sur 360 degrés c'est du désert partout euh, à perte de vue. Et là, par exemple, vous voyez, là, il y a quelque chose qui a été trouvé. Là, il y a quelqu'un qui a trouvé autre chose. Là, il y a, un, euh, je ne sais plus ce que c'était, un crâne. De... C'était normalement, le, mon commentaire disait ce que c'était. Donc voilà. Alors évidemment, dans le désert, il faut une certaine logistique. Euh, il faut, il n'y a pas d'hôtel, donc voilà, on a des tentes. Il faut essayer de trouver un minimum de confort parce que quand au bout de 15 jours ou 3 semaines, on en a un peu marre. Hein. Euh, donc voilà. Et puis, alors, il y a quand même des avantages, parce que dans le désert, dans ce désert en tout cas du Pérou, on trouve des choses absolument fantastiques. Euh, énormément de restes et des couches marines, j'ai oublié de vous le dire, hein, c'est du, du tertiaire marin. Et on trouve énormément de restes de cétacés fossiles. Alors là, vous avez, c'est plus récent que les couches qu'on a vues tout à l'heure. Ça, c'est un squelette de baleine qui a à peu près euh, 7 à 8 millions d'années. Bon, Le marteau, là, vous donne l'échelle. Euh, bon, ça, il y, en a, il y en a beaucoup. Alors là, évidemment, c'est un peu abîmé par l'érosion. Celui-là, on le laisse, on ne le dégage pas. Vous voyez, il y a même, là, on ne le voit peut-être pas très bien, il y a les fanons qui sont conservés, qui sont calcifiés, qui sont conservés dans le sédiment. C'est une baleine qui est vue sur la face ventrale. Là, en voilà une autre, vue sur la face dorsale. Alors l'échelle, mes deux collègues péruviens vous donnent l'échelle. Vous voyez, ça, c'est relativement fréquent, on en voit quand même pas mal. Alors c'est dans une roche très très dure cela. Euh, donc quand on veut en sortir un, on sélectionne bien et on n'en sort pas 25 parce qu'il faut plusieurs, de nombreux jours pour en sortir. C'est un gros, un gros travail. Alors vous voyez un de mes collègues qui qui est en train de sortir un crâne de baleine, euh, donc qui va être dégagé. Vous allez voir comment on les sort après tout à l'heure. Voilà alors ça c'est une autre baleine encore plus petite. Vous voyez le crâne fait un mètre de long. C'est une toute petite baleine qui était assez abondante, euh, plus petit que le petit rorqual actuel. Hein. Euh, ça faisait 4 mètres de long à peu près. Euh, c'est une appartient à une famille disparue actuellement, les cétotériidés. Euh, là, c'est un squelette complet. Il y a le crâne, on voit les mandibules là, et donc l'autre mandibule qui est là, les vertèbres cervicales, et le reste de la colonne vertébrale. Et on avait déjà enlevé des morceaux derrière, mmh. donc. Euh, voilà encore un autre crâne de baleine, vous voyez il y en a quand même pas mal, Voilà, celui-là on l'a sorti aussi il y a pas mal d'années. Un... D'ailleurs celui-là se trouve actuellement à Océanopolis et il sert de fossile pédagogique pour les ateliers pédagogiques pour les enfants. Donc si vous demandez à Anne Rognan ou aux gens d'Océanopolis, ils pourront vous dire où ça se trouve et je l'ai donné à Océanopolis. Alors voilà, on trouve aussi des fossiles plus petits, on trouve aussi des, euh, de toutes sortes de mammifères marins. Ça, est un, on est là, on est dans le Miocène inférieur, on est à peu près à 20-25 millions d'années. On a un crâne d'un dauphin longirostre, un dauphin avec un rostre très long, fin, vous allez voir. Donc là, ça c'est, voilà, la boîte crânienne est là, le rostre qui part par là qui est un petit peu abîmé, donc il manque une partie du rostre, le marteau vous donne l'échelle, donc c'est déjà beaucoup plus petit, c'est un dauphin. Hein. Euh, on va voir dans une autre vue, il y a la mandibule qui est de l'autre côté, et vous voyez celui-là, il a été dégagé par l'érosion. Par euh, simplement, le vent, on l'a trouvé comme ça, juste, on l'a trouvé comme ça. Alors après, évidemment, il y a tout un travail pour le dégager, et pour le sortir, il faut, il faut mettre une coque en plâtre autour, vous verrez ça tout à l'heure. Donc voilà. Alors là, ce qu'on fait, on commence par euh, les, mettre de la colle liquide dessus euh, parce que les os sont souvent euh, très très fragmentés, très très fissurés. Euh, ça bouge aussi parce qu'il y a pas mal de vent. Euh, et puis je n'avais pas beaucoup l'expérience de ma caméra vidéo à cette époque-là. Et donc, vous voyez, le rostre est assez long. Et bon, c'est la, la mandibule là et les deux branches qui partent là et c'est une pièce assez belle Alors, mais comme vous voyez c'est quand même assez dur hein. même si ça a l'air sableux il faut bien taper pour les sortir Alors, vous imaginez un crâne de baleine euh, vu la taille avec une roche aussi dure que ça un crâne de baleine euh, quand c'est aussi dur comme ça on, on, cherche une, on cherche un crâne dans un sédiment un peu plus tendre parce que là on y passerait trois mois donc euh, alors celui-là, il est actuellement au musée de Lima, donc on, il est entièrement dégagé. Donc il y en a beaucoup, ils en ont, il y en a des dizaines comme ça, c'est relativement fréquent. Et comme vous voyez, donc, ça affleure énormément. Certains ont froid ou se protègent du vent de sable. Et là, il y a les restes voilà, de la colonne vertébrale, ça sont des vertèbres. Donc il y a une partie des vertèbres de, ce, de cette bête-là qui se trouvait là, qui ont été déplacées. Bon, alors ça là, on, a, on a sorti tout ça. Donc là, c'est donc, je vous l'ai dit, dans le Miocène inférieur, à peu près 20-25 millions d'années. Alors, dans le désert, il n'y a pas que des fossiles. De temps en temps, on voit des petites bêtes sympas. Ici, une chevêche Athéna. Euh, je crois que les ornithologues ne vont pas trop me honir me parce que je crois bien que c'est une chevêche Athéna. En tout cas, ça ressemble bien à celle qu'on trouve dans nos régions. Et voilà, la, la tête, je trouvais que c'était assez extraordinaire. Elle nous regardait creuser, elle se demandait ce qu'on faisait là. Euh, je la trouvais très belle. C'est pour ça que je me suis permis de la mettre au milieu de vieux os. Alors voilà, donc là, euh, notre équipe s'est arrêtée devant une espèce de, de bloc que, qui ne ressemblait pas à grand chose. Euh, vous voyez, voilà, on voit tout ça. Là, on est revenu dans des couches de l'Éocène. Hein, et on a une espèce de gros nodule euh, calcaire. Et alors évidemment. Là sur la photo vous le voyez pas, mais quand on regarde de près, on voit des endroits où il y a de l'os qui, qui sort. Donc ça, on, tout de suite, vous voyez là, on, là, on voit des, des, il y a des fragments dedans. C'est un crâne, c'est un, un crâne d'un grand cétacé de l'éocène. Si on est à l'éocène supérieur, ça n'est pas un cétacé moderne, ça n'est ni une baleine ni un dauphin. Euh, il n'y en avait pas encore à cette époque là ça c'est une bête, une bête qu'on appelle un archéocète, c'est assez ancien bon, c'est un, un grand groupe euh, appelons-le basilosauridés, c'est le nom scientifique euh, c'est de ce groupe que sont issus nos cétacés modernes, mysticètes et odontocètes c'est à dire baleines et dauphins, cachalots, euh, orques etc voilà, alors donc ce qu'on va, qu va faire, on va déjà commencer par circonscrire le crâne, le squelette plonge par là, donc on ne le verra pas, on va surtout se concentrer sur le crâne, sur l'extraction du crâne. Donc là, on, il faut creuser autour. Heureusement, le, euh, le bloc est très dur, mais autour, c'est relativement tendre. Donc ça va relativement bien. Donc vous voyez, on arrive à séparer euh, cette espèce de gros... C'est un gros nodule, enfin, un gros nodule calcaire dans lequel se trouve un crâne de cétacé. Avec, là, on a les vertèbres cervicales et tout le reste qui plonge un peu plus loin. Alors voilà, là vous allez voir un petit peu le, le travail. C'est dommage qu'on n'entende pas, le, il y avait le son, le bruit d'ambiance, mais enfin bon. Euh, donc là, c'est quand même du boulot. On a passé quand même deux jours, plus de deux, trois jours à, à, à préparer ça. Alors bon, c'est pas trop, trop dur, mais il faut faire attention. Il faut bien le creuser par en dessous, de façon à ce qu'on puisse, vous allez voir, on fait une espèce de coque de plâtre autour. Et vous voyez, donc là, euh, on, essaie de, on essaie de bien circonscrire le tour, de toute façon à, à rentrer, mais il ne faut pas aller trop, faut pas que non plus, parce que tout ça c'est fissuré, donc il ne faut pas que, ça, que le, le nodule s'ouvre en deux, ce serait un peu, ce serait dommage. Donc voilà, alors là, on est arrivé pratiquement à, à sortir ce crâne. Hein. Donc ce qu'on va faire, il y a le reste du squelette, mais on, on va, on va d'abord sortir le crâne là, il y a les vertèbres cervicales qui se trouvent là. Donc on va, on va séparer ça, on va être obligé de le casser là. Euh, si c'est cassé, ça se recolle après. Euh, donc on va faire un gros bloc, tout ça, quand même, vous voyez c'est quand même grand. Euh, on ne peut pas faire un, un bloc qui, qui fait 20 tonnes, on ne pourrait pas le porter. Donc voilà, là il est à peu près fini. Et ce qu'on va faire, on va le recouvrir de bandes plâtrées, c'est-à-dire de toiles de jute mises dans, trempées dans du plâtre, comme pour réparer un bras ou une jambe cassée. On mettra des armatures en bois ou en métal et une fois que tout ça, cette coque en plâtre l'aura complètement entourée, eh ben on va le retourner. Alors vous voyez là, on a commencé à bien, bien entamer. Hein, donc on, on a mis plusieurs bandes plâtrées tout autour euh, avec des, des armatures en bois, ça suffit pour le maintenir parce que du plâtre, on en met des bandes plâtrées, on en met beaucoup. Vous voyez, donc c'est des grosses bandes de toile de jute, hein, tout bête. Et voilà, alors voilà, là vous allez voir un peu le travail de, du plâtre et on en met, on en met, on en met. Euh, il y en a jusqu'à jusqu 5-6 cm d'épaisseur. Hein, ça fait, ça fait un gros, une, une grosse épaisseur. À force d'en rajouter les unes par-dessus les autres, ça finit par faire une coque réellement solide et qui maintient parfaitement le. le le crâne à l'intérieur, bon, là, c'est un nodule calcaire, mais comme je vous disais tout à l'heure, il est très, très fissuré. Donc, euh, il ne faut, faut pas que ça s'éventre. Après, ça complique beaucoup le travail. Donc, ce n'est pas, pas vraiment pratique. Donc, là aussi, il y avait des commentaires. Et surtout, le vent. Le vent qui est omniprésent. Omniprésent, euh, c'est... Donc là, on en met, je vais vous passer un peu les détails, puisqu'il n'y a pas de commentaires, c'est un petit peu. On va en remettre, Là, on fait. On, a, on va sur le terrain avec des, euh, des dizaines de sacs de plâtre. Hein, pour... Parce que quand on trouve plusieurs pièces comme ça, au cours d'une campagne, si on reste 15 jours, euh, 15 jours sur le terrain, si on en ramasse 3 ou 4 comme ça, là où on est, il faut avoir l'eau, le plâtre, tout, on emmène tout. Quoi. Donc. Euh... Et alors là, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir que ces bandes plâtrées reviennent bien par en dessous et ne pendent pas sur le bord de façon à bien pincer le dessous du bloc. Euh, vous allez voir quand on va le retourner, il ne faut pas que ça puisse se vider, il faut que ce soit vraiment que ça revienne par en dessous. Vous les avez vu creuser par en dessous euh, le, le bloc, donc là, il faut que maintenant les bandes soient bien plaquées aussi par en dessous. Donc voilà, le plâtre est presque fini là. On va encore lui en remettre quelques-unes parce que vous voyez donc là ces armatures sont encore trop trop apparentes donc on va encore en remettre quelques-unes et là c'est là où on va, on va casser ce, cette partie-là parce que déjà ça fait ça fait un, plus d'un mètre vingt un mètre trente de long c'est déjà pas mal et là voilà donc là on l'a retourné et vous voyez ce que je vous disais on a réussi à bien le faire revenir par en dessous ce qui fait que la partie qui reste donc en dessous et relativement réduite devant la, la quantité du plâtre. Alors là, on a rebouché l'endroit où il y avait cette cassure. Hein. Euh, et maintenant, il faut, il faut le charger aussi. Alors Mes collègues péruviens, qui sont très très ingénieux, ont, ont mis au point cette espèce, cette chèvre, avec des, des, des palans, et, et on le monte. Euh, on va le monter et le charger directement, pas sur cette voiture-là, mais sur une autre, qui va se mettre directement en dessous. Et donc là ça fait quand même ça ça doit faire 300 kg quand même facilement facilement donc c'est ça fait déjà une... <coughs> un bon truc et voilà donc euh, c'est tout simple et tous les gros fossiles qu'on a on les charge comme ça sur une camionnette ouverte un pick up et avec cette chèvre et avec deux palans quelquefois on en met trois quand c'est plus gros et là là ça rentre Alors là, ça rentre, il faut le tourner un petit peu. Ça ne rentre pas forcément, mais bon. Alors, alors il y a tous les cris de tout le monde, vas-y, vas-y. En avant, en arrière, etc. Tout le monde... <rire> ça fait un peu bizarre parce que c'est silencieux comme ça. Et voilà, donc là, on va en mettre... Là, je pense, ce coup là on ne mettra que celle-là. Et donc, euh, ou des, petits, des autres plâtres plus petits, parce qu'on ne fait pas toujours des plâtres aussi gros. Hein. Euh, on met d'autres plus petits, et puis lui, il part, il fait 150 km pour aller mettre ça, et il revient à vide. Voilà, donc voilà le plâtre chargé, qui est prêt à voyager, et le voilà, dans le, les salles de préparation du muséum à Paris. Donc vous voyez, on a déjà commencé euh, à couper la bande, de, le, le plat qu'on a mis, vous voyez l'épaisseur quand même, il y a une très grosse épaisseur, hein, c'est quand même pas... Et comme je vous disais, vous voyez, ce, ce, ce bloc était complètement fissuré de partout, donc il fallait vraiment bien maintenir tous les, euh, tous les morceaux en place, il fallait que tout reste en place. Donc là, ce qu'on va faire pour le dégager, parce que c'est un dégagement assez compliqué, euh, on va séparer ces morceaux-là, ce morceau-là, ça... Et on va les dégager, pour certains, séparément. Euh, vous voyez là, les dents, là, donc, là, cette dent-là, il y a un bout là et un bout dans l'autre bloc. Voilà, donc voilà les dents. Vous voyez, c'est quand même des, des belles dents d'un de, animal extrêmement carnivore. C'était des, des, des super prédateurs à l'époque. <rire> Pas du tout comme, comme les baleines qui mangent du krill. Ou les... bon C'était bon, plus petit qu'un orque. Euh, mais euh, c'était certainement aussi vorace. Alors voilà, ça, c'est beaucoup d'éléments du squelette post de, de, de la colonne vertébrale, qui étaient eux aussi englobés dans, dans, dans du calcaire, mais moins, euh, beaucoup moins fragiles. Donc on a, on a opté pour. Euh, c'est plus simple, c'est plus pratique à transporter. Et, donc, et ça, se, ça se tient relativement bien. Et vous allez voir qu'in fine, ça, ça se dégage aussi bien. Le crâne, c'est quand même primordial. Donc voilà, alors le, le dégagement commence. Donc au début, on, on essaie une méthode mécanique. On, on dégage avec des microburins à air comprimé. Voilà, c'est des petits, des petits marteaux piqueurs euh, vibrants donc, qui enlèvent la gangue quand c'est pas trop, trop, trop dur. Donc là, vous voyez, ça marche très bien. Donc c'est une gang moins moins carbonatée en tout cas. Mais alors après, bien sûr, il faut les consolider. On les consolide régulièrement avec une colle qui est dissoute dans l'acétone. La, Donc on met de la colle relativement liquide et quand on a besoin de coller des morceaux, on prend la même colle mais plus épaisse et ça fait très bien l'affaire. Ça marche. C'est un produit qu'on utilise depuis très longtemps qui est très Très, très efficace. Alors, Cela dit, quand on a euh, du calcaire, euh, quand on arrive au calcaire très très dur, euh, les microburins, ça fait plus rien. Ça ne marche plus, c'est des, des pointes en carburant tungstène, mais il n'y a rien à faire. Et puis, euh, si on augmente, si on prend des microburins plus gros, euh, ben, on augmente, on fait d'énormes vibrations et, et l'os, finalement, euh, finit par se fragiliser beaucoup. Donc, ce qu'on fait, on consolide bien tout, tout l'os qui dépasse et on les trempe dans des bains d'acide formique, qui est un acide qui dissout les carbonates du calcaire, mais qui n'attaque pas les phosphates de l'os. L'os est formé essentiellement de phosphate de calcium, et tandis que le calcaire, c'est du carbonate de calcium en très grande majorité. Donc dit comme ça, ça paraît tout simple, mais enfin, euh, il, faut, il faut faire plein, plein de bains. Euh, ça, ça a pris plusieurs mois hein, pour dégager cette pièce-là, parce qu'il faut le tremper dans l'acide pendant quelques heures, une demi-journée, il faut vraiment surveiller. Puis on le sort, on le fait rincer pendant 2-3 jours, on le fait sécher, on consolide tout l'os qui, qui est apparu, qui a été dégagé, et on recommence un tour, parce qu'évidemment, comme le calcaire est entièrement dissous par l'acide. Par dans toutes les fissures, le, le, le calcaire qui tient tous les, tous les fragments, toutes les fissures, dans les fissures, bah, il s'en va. Donc, les, les morceaux, souvent, on aurait un, si on laissait ça comme ça pendant une semaine, on aurait un gigantesque puzzle absolument impossible à reconstituer. Donc, voilà, vous voyez, on arrive. Alors là, ça, ça a l'air pas très beau, mais vous allez voir qu'après, ça devient pas mal. Donc là, on a quand même réussi à enlever. Vous voyez, tout ça, ça, c'est du calcaire qui reste, c'est du carbonate de calcium. Ça, Attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui. Là aussi, là, il en reste. Vous voyez, il y a une dent là, il y en a derrière, là. Euh, ah non, qu'est-ce que j'ai fait Ah non, ce n'est pas ça du tout. Voilà. Donc là, il là, y, y a encore beaucoup de calcaire. Donc là, on a une partie supérieure du ross. Alors je vous disais qu'on a séparé des morceaux. Euh, ça permet d'avoir des, des éléments moins lourds et plus faciles à manipuler. Hein Donc euh, ça, ça fait déjà quand même 60 cm de long, au moins. Donc c'est déjà des gros trucs. Euh, et euh, donc celui-là, on va le remettre. Là, il est en cours, de, il a été consolidé, il va probablement repartir dans l'acide. Alors on fait des chapes de résine ou de plâtre pour maintenir tout ça, parce qu'il y a un moment où ça va se séparer, ça va se casser. Donc il faut qu'il faut qu y ait quand même un support. Donc voilà un détail. Euh, vous voyez, on voit les dents qui sont là, voilà le calcaire qui est entre les dents ça sont des prémolaires, ça aussi sont des prémolaires ça c'est les canines, c'est une canine et ça c'est un aiguillon de raie de miliobat donc, qui se trouvait en, entre, dans les dents de cette bête là euh, donc là, ça c'est le rostre, hein, le, le sommet du crâne, le, le maxillaire et là c'est la mandibule qui est en dessous alors voilà, donc là on a le même bloc que vous venez de voir mais vu de l'autre côté, déjà pas mal avancé avec plusieurs dents qui sont séparées qui sont dégagés. Là, il reste encore pas mal de calcaire. Et tout ce bloc-là, il a été dégagé mécaniquement au maximum de ce qu'on pouvait faire. Alors, vous voyez les traces de microburin. Et, euh, et là maintenant, il est prêt. Il va, il va partir dans l'acide et on va le traiter à l'acide comme, comme, comme la partie antérieure. Et donc le reste du squelette aussi a besoin en partie. Donc ces vertèbres-là ont été dégagées à l'acide. Aussi, donc ces blocs-là ne sont pas encore dégagés, seront dégagés aussi à l'acide pour la plupart. Euh, ça c'est l'humérus, ça c'est l'ulna, le, le cubitus, le radius. Là on a des côtes qui sont là, qui vous voyez, avec du calcaire est, qui est plus clair que l'os. Ça c'est une partie de l'homoplate. Et euh, donc tout ça c'est en grande partie dégagé à l'acide. Voilà donc ça c'est la même vue mais dans l'autre sens. Donc l'homoplate, l'humérus, le cubitus, le radius et donc voilà ce calcaire et vous voyez c'est très très fragmenté donc il y a des morceaux qui tombent, ces morceaux là on les remet après, mais c'est quand même très fracturé, il ne faut pas oublier qu'on est quand même au pied des Andes on est à 35-38 millions d'années les Andes ont commencé à surgir vers en gros 25 millions d'années donc ils ont eu 25 millions d'années de compression des Andes quand même sur la côte péruvienne ça, ça fait mal quand même, même si les couches ne sont pas déformées, mais il y a quand même des on voit des cisaillements, énormément de cisaillements euh, sur le terrain. Euh, donc voilà, alors les côtes, ça c'est les côtes étaient un petit peu, un peu fragmentaires. Euh, tout ça c'est des morceaux qui, qui, vont se recoller, qui ont été mis un peu, qui ont été récoltés comme ça. Et vous allez voir que ça se remet parfaitement en place. Alors voilà, le crâne là a bien avancé. Donc on a voilà mon collègue, mon collègue péruvien du musée de Lima euh, et voilà le rostre, vous voyez, qui a été là, qui est maintenant complètement séparé des mandibules et qui, qui porte parce que justement il n'est pas encore recollé à la partie postérieure du crâne, qui n'est pas totalement fini d'être dégagé. Voyez, il y a encore plein de sédiments qui se trouvent là et, et là aussi c'est encore plein de là il y a encore plein de sédiments donc à enlever. Alors voilà la même version mais en vue dorsale. Euh, avec le rost, vous voyez, qui n'est qui est toujours, euh, toujours pas recollé sur le crâne. Alors voilà, déjà, on a bien avancé sur le crâne. Vous voyez, le, le crâne est pratiquement... Les fosses temporales sont pratiquement complètement dégagées. Les arcades zygomatiques, qui sont ces branches-là, c'est le jugal, donc, sont recollées, qui sont euh, relativement fragiles. Et vous voyez, toutes les dents sont pratiquement... Euh, il en manque à l'avant, il était un peu abîmé. Et une qu'un des qui m'a été piqué par un de nos fouilleurs péruviens. Il y en a une dedans, et je sais qu'il est parti avec. Est, je crois que c'est celle-là. C'est un peu dommage, mais enfin, bon, c'est le prix à payer. Et voilà, donc les mandibules aussi euh, sont maintenant presque complètement dégagées. Euh, bon, celle-là a besoin d'être recollée. On a reconstitué des petites parties qui manquaient. Vous allez voir tous les aspects de reconstitution qu'on voyait tout à l'heure. Alors, On a remonté, recollé des morceaux. Ce morceau-là, il y avait des les éléments qui manquaient, donc on les a reconstitués. Je vais en parler tout à l'heure de ces reconstitutions. Donc et voilà, voilà, le crâne, une fois dégagé, bon, vous voyez, ça donne, malgré, on a vu des morceaux un peu dans tous les sens, ça n'avait pas l'air très beau, mais là, on arrive quand même à avoir quelque chose qui se tient, ça parle un peu, alors vous voyez, c'est un animal, le crâne fait 1 m de long, hein. c'est un animal, un super prédateur, un très très gros carnivore, euh, qui mangeait des poissons il y avait, ou des manchots, il y avait des très grands manchots à l'époque, ou d'autres petits cétacés hein, bien sûr, mais euh, il n'y avait pas de phoques à cette époque là pas de pinnipèdes, donc c'était le gros gros prédateur marin à l'époque enfin, il y avait plusieurs types, plusieurs mais ça c'était un des, un des gros, il n'avait pas de concurrence alors, le, les os des membres euh, je vous en ai montré tout à l'heure Alors celui-là n'avait que les membres du côté droit en fait, il, il a dû se fossiliser, il est mort couché sur le côté droit. Et ce que je pense, c'est que les, les membres antérieurs et postérieurs, parce qu'il avait aussi des membres postérieurs, vous allez le voir, et le bout de la queue ont été arrachés par des prédateurs, probablement des requins, parce que, évidemment, c'est des ailerons qui... qui, qui qui dépasse et donc c'est facile ils passent ils arrachent ça la queue c'est le euh, la nageoire caudale bon c'est arraché aussi et il manquait les vertèbres de la queue je pense que c'est pour ça tandis que ceux-là ont été ce membre là le membre droit a été protégé parce qu'il était euh, il était sous le corps de l'animal donc là alors oui là donc ce qu'on a fait on a un, un technicien du muséum qui est sculpteur qui nous a sculpté tous les tous les os en symétrique du membre droit du membre gauche euh, en symétrique du membre droit. Du membre, et il, a, il a tout fait, d'ailleurs, le, les vertèbres caudales qui manquaient, c'est lui qui les a aussi reconstitués, un sculpteur assez Parce que sculpter en symétrique, ça ne doit pas être facile. Enfin, lui, il est particulièrement bien arrivé. Alors, on a pour les, les vertèbres, vous voyez, donc ces vertèbres-là, finalement, elles se sont elles se sont bien dégagées, mais il manquait pas mal d'apophyses, des apophyses transverses, des apophyses dorsales, et donc on les a reconstituées avec de la résine. Alors vous voyez, cette résine est rose, donc on ne va pas laisser ça comme ça, bien sûr, mais ça permet d'avoir quelque chose qui est relativement, relativement solide, qui tient bien et qui donne un peu une idée de ce qui était, qu était réellement du, du squelette de l'animal. Là, par exemple, vous voyez, des côtes, il en manquait, il manquait certains éléments de côtes, donc on reconstitue d'après les symétriques pour les côtes, là, c'est pas... Et voilà, donc voilà, en gros, ça c'est toute la partie, le squelette postcrânien euh, avec euh, donc ces parties reconstituées. Alors on n'a pas reconstitué les dernières vertèbres caudales qui manquent là, vous allez voir tout à l'heure. Donc toutes les côtes sont à peu près, il y a 20 paires de côtes, c'est un record hein, pour, pour les mammifères, c'est très rare d'avoir autant de paires de côtes. Euh, alors voilà, ce qu'on qu fait, euh, on, alors on essaie de... bon. on ne va pas donner une couleur, on ne va pas camoufler les choses reconstituées. Mais euh, la résine rose, ce n'est pas très beau. donc euh, On a essayé de trouver une, une teinte. Ça aussi, c'est important pour l'aspect esthétique de, de l'animal, hein, puisque ça, ça va atterrir dans un musée quand même, il ne faut pas l'oublier. On a donné une couleur qui était parfaitement visible, mais qui s'harmonisait bien avec le ton euh, général de, de, du squelette, de, de l'os conservé. Mais on voit, on voit parfaitement ce qui est reconstitué. On ne veut rien cacher, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est les les vertèbres lombaires, et puis la fin, les vertèbres caudales. Et alors là, vous voyez bon, le sternum, et voilà toutes les vertèbres caudales donc, qui ont été, elles, reconstituées, sculptées. Alors, bon, on a imaginé, vous savez, en, en, en, c'est progressif, hein, la, la transformation des vertèbres vers la queue. Bon, on s'est fondé sur d'autres cétacés de ce type-là connu de cette époque-là, époque mais bon, ça que des, ce ne sont que des reconstitutions de toute façon. Et puis alors après, bah une fois qu'on a reconstitué tout l'animal, c'est pas tout, on ne va pas exposer les os comme ça par terre dans une vitrine, il faut le remonter. Et ça, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il faut absolument remonter l'animal, il faut que ce soit un soclage absolument non-invasif, c'est-à-dire qu'il faut que, absolument faire aucun trou, rien dans le squelette dans, dans l'os, et il faut qu'il puisse être démonté quand on a besoin. N'importe quel moment, il doit pouvoir être complètement démonté et, et rester intact, exactement comme s'il n'avait pas été soclé. Donc, les, les, les socleurs qui ont fait ça ont fait un travail absolument exceptionnel. D'autant plus, c'était la première fois qu'ils soclaient un grand squelette fossile, comme ça. Et donc, vous voyez, pour chaque vertèbre, ils ont, ils ont fait une sorte de croix euh, qui, qui supporte. Donc, en essayant, il faut essayer aussi que ça se voit le moins possible quand même, c'est pas. Mais bon, d'un autre côté, il y a un moment, où on peut pas tout cacher. C'est sûr qu'on on peut pas. Et... Mais là, par exemple, ils ont essayé de mettre les supports principaux donc sur la face antérieure et postérieure des vertèbres. Par contre, sur les faces latérales, bon, là évidemment parce qu'il y a les apophyses. Donc ils ont essayé que ce soit caché le plus possible, qu'on en voit le moins, qu'on voit le plus d'os euh... pour les côtes. Les côtes, toutes les côtes doivent être supportées par un, un arceau métallique, sinon elles se cassent. D'ailleurs, pendant le soclage, il y en a beaucoup qui sont, qui sont cassées. Hein, ça mais ça, c'est inévitable. Alors on les recolle. Je leur ai dit, vous inquiétez pas si ça se casse. Euh, donc, ça arrive. Hein. Et bon, alors après, la, la, la première chose qu'ils ont, qu ont faite, ils ont essayé d'abord de, de, d'évaluer comment, un, monter le crâne, et deux, comment, euh, quelle, quelle forme donner à la colonne vertébrale Comment monter la colonne vertébrale Donc déjà, bon, il fallait monter la gueule un peu ouverte quand même, euh, mais donc là, ils, ils ont ils ont inventé tout un système. Et ce qui est ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont inventé normalement, euh, quand on socle des, dans tous les musées, très souvent, on a une espèce de grand poteau qui sort qui soutient le crâne le palais, au niveau du palais et qui passe entre les mandibules. Là, ils ont inventé un système, un truc, donc il y a une espèce d'énorme poutre métallique qui va jusqu'au bout, vous voyez, qui se tient là et qui supporte tout le crâne. Et qu'on ne voit absolument rien. Il y a juste deux petits arceaux là. Alors vous verrez, on ne les voit plus du tout une fois, une fois que c'est remonté complètement. Et donc, ça, ils ont essayé de cacher au maximum l'armature pour que ce soit le plus esthétique possible et que ça donne une impression la plus vivante possible. Alors voilà, voilà l'allure donc qu'a le crâne. Alors vous voyez les armatures de la mandibule sont à l'intérieur, ce qui fait qu'on les voit pas. Et en dessous, on voit même pas le, le le support, cette espèce de grosse poutre. On voit juste ce petit crochet à cet endroit-là, donc qui, qui supporte le palais. Alors pareil pour la colonne vertébrale, ils ont essayé de trouver une courbure, de monter les vertèbres, telles que vous les avez vues tout à l'heure, en les montant, chacune sur une grosse tige métallique, chacune sur un anneau, chacune indépendante. Et donc, on, pouvait les, on peut les faire coulisser pour les rapprocher les unes des autres. Et, mais pour faire ça, évidemment, on leur avait donné une reconstitution avec une courbure. On a essayé de donner une courbure qui soit un peu originale, qui ne soit pas comme une baleine toute droite, comme un animal qui était un peu comme un cachalot qui est en train de sonder. Mais euh, comme c'est des animaux qui avaient une beaucoup plus grande mobilité du cou que, le, que les cétacés actuels, elles avaient des vertèbres cervicales plus longues et beaucoup plus mobiles. Donc on, on, lui, a, on lui a donné, vous allez voir, on a donné une, un mouvement de la tête. Et l'idée, c'était de voir un animal qui est en train de plonger, mais qui a vu une proie, qui lève la tête et qui relève la tête et qui va se, se diriger vers sa proie, qui va changer de trajectoire. C'est un peu l'idée qu'on qu voulait lui donner. Vous allez voir après, vous me direz si le résultat vous paraît convaincant. Donc voilà, voilà l'allure de l'animal. Alors il y a une double courbure, il y a une courbure dorso-ventrale, comme ça, et il y a une autre courbure euh, horizontale, en ce sens que l'animal il change de direction pour aller vers la proie qu'il a vue. Et dans la galerie, ben, la proie c'est le visiteur, donc il vient vers le visiteur. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on avait voulu donner donc pour, voilà, pour changer de la, la position un peu horizontale, un peu ondulée, que tous les cétacés reconstitués ont. Et, et donc, voilà, voilà un petit peu, donc on voit un petit peu les, les différentes. Euh, l'animal tel qu'il est dans ces différentes vues de cette reconstitution, faite par mon collègue, euh, mon collègue péruvien Rodolfo Salas, que vous avez vu tout à l'heure, qui est aussi un sculpteur émérite. Donc ça c'est relativement petit, ça fait 50 cm de long quand même, c'est une petite reconstitution. Donc voilà, alors vous voyez là donc ils ont bien avancé. Ils ont fait donc, cette espèce de une, une, un tube donc, qui supporte l'ensemble de la colonne vertébrale avec trois, euh, trois poteaux verticaux, euh, parce qu'il faut bien que ça tienne quand même, un là et puis l'autre qui est derrière, je ne sais plus, par là-bas, là je crois. Et donc ils ont là voilà, on a donc, pratiquement toute la colonne vertébrale. Euh, et pratiquement toutes les côtes. Alors, pas, bien sûr, c'est pas fini. Hein, il y a encore la, il y a la queue, etc. Euh, alors là, donc ils ont rajouté la tête. Et euh, donc, il est presque, vous voyez, la queue est presque montée. Et on arrive presque au bout. Bon, il n'y a, a pas encore les membres. Mais il a fallu rajouter les côtes ventrales, les côtes cartilagineuses qui ne sont pas conservées, donc qui relient le sternum aux côtes, aux côtes osseuses. Donc ça, c'est toute la partie cartilagineuse qui n'est pas conservée, qui forme la partie inférieure de la cage thoracique. Donc ça, on les a fait, en, ils les ont fait déjà d'abord en, en tube d'aluminium, et vous allez voir après, on les, on les recouvre de résine pour que ça ait l'air un peu plus authentique. Voilà, donc voilà le crâne dans sa position, et on voit, on voit, bien cette espèce de poutre dont je vous parlais, qui est là, là, on la voit, là, voilà, qui passe en dessous, mais qui se voit vraiment à peine. C'est-à-dire, il n'y a rien qui supporte le crâne. Voilà, là, c'est les deux principaux artisans donc, de, de cette reconstitution qui sont en train de travailler sur ces, ces reconstitutions des côtes ventrales. Voilà, c'est lui, ce monsieur Laurent Lally, qui, a, qui était vraiment le, le chef de ça. Et c'est lui qui a fait un travail. Moi, je suis étonné, enfin étonné. J'ai été bluffé par le travail qu'il a fait. C'est un, un type absolument remarquable. D'ailleurs, il, il a eu des tas de contrats après ça. L'American Museum, l'on l'ont contraté, etc., après avoir vu ce qu'il a fait ici, ce qu'il a fait à Paris. Voilà, donc là, vous voyez, ils sont en train de mettre en place ces côtes ventrales. Et bien sûr, il y a le membre hein, qu'il faut, faut reconstituer. Donc là, il a fallu remettre, alors ils ont numéroté toutes les phalanges, tous les carpiens, etc. Parce que, évidemment, ce pas des anatomistes, mais pour ne rien vous cacher, même moi, je m'y perds dans les carpiens, lequel c'est, je fais des petits dessins pour ne pas oublier, parce que c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, et eh ben voilà l'animal entièrement reconstitué. Alors ce squelette est entièrement reconstitué, donc vous voyez, alors là c'est une, une vue, on a enlevé, c'est un, une photo, hein, donc il a, elle a été nettoyée, on a enlevé tous les, les poteaux, etc. Euh, donc vous voyez là les, les membres antérieurs et les membres postérieurs. Alors les membres postérieurs, c'est, euh, vous savez que les premiers cétacés étaient des animaux terrestres, enfin terrestres, en fi, fin de marchant très bien, se déplaçant très bien sur le sol. On va, on va regarder tout à l'heure. Ah oui, donc ça, c'était pour vous montrer si ça vous paraît convaincant par rapport à cette reconstitution. Donc, euh, voilà, je pense qu'il a pas mal réussi. Et voilà, donc ce squelette de cétacé a été exposé en 2008 pour l'exposition que le muséum avait organisée donc sur les cétacés, incroyable cétacé. Et on, on a choisi de le mettre avec deux forme de cétacé plus ancienne ça c'est le plus ancien cétacé connu qui s'appelle Pachycetus de Pakistan qui, est, qui date de, de l'éocène inférieur, qui a 50 millions d'années à peu près qui est une forme euh, marcheuse marchant très bien ce, euh, sur le sol certainement euh, de mœurs semi-aquatiques hein, mais probablement pas plus aquatique qu'un tapir hein, euh, capable peut-être de un ou comme un, le Kabihaï, ces gros rongeurs d'Amérique du Sud et là, on est à 5 millions d'années, vers 45 millions d'années, 46 millions d'années. On a une forme qui n'est qui est pas marcheuse, mais qui était capable de se déplacer sur le sol, euh, qui est un peu le stade évolutif des otaries, c'est-à-dire c'est les animaux amphibies, qui nagent très bien, mais qui se déplacent très bien sur le sol. Alors, l'organe de propulsion, c'était les, les membres postérieurs. Et euh, C'était un animal complètement amphibie qui se reproduisait donc sur le sol, sur la plage, qui mettait basse sur la plage, bien évidemment comme cela. Et la troisième étape, là, on a des animaux totalement inféodés au milieu aquatique, qui est notre bête, qui s'appelle Cynthiacetus peruvianus. C'est une bête qui appartient à la famille des Basilosauridae, du nom de Basilosaurus, un grand cétacé comme ça, qui est un peu différent. Et ces animaux-là sont totalement pélagiques. Ne reviennent plus du tout sur le sol et leurs membres postérieurs sont très très réduits et sont complètement atrophiés, n'ont pas de, de, de fonction apparente, enfin pas de fonction en tout cas, pas de fonction évidente et euh, ne servaient certainement pas à se déplacer sur le sol. Donc ces animaux nageaient comme les cétacés modernes avec des mouvements dans sous ventre entre de la queue. Et euh, si vous voyez sur cette reconstitution, on voit ces, membres, ces petits membres postérieurs apparaissaient à l'extérieur du corps. Euh, tandis que chez les cétacés actuels, on sait qu'il existe quelquefois quelques petits restes, des petites baguettes qui sont des restes du bassin, avec quelquefois un petit nodule qui est un reste du fémur, mais qui sont complètement internes et qui n'apparaissent plus du tout à l'extérieur du corps. Donc là, on a une bête qui est vraiment la, la troisième étape de l'évolution des cétacés. Euh, où on a vraiment là, on se rapproche de nos cétacés modernes, et de cette famille-là sont issus nos cétacés actuels. Alors on le voilà, bête parce que je m'en lasse pas, je le trouve très beau. Bon. Et puis, alors voilà, après c'est pas tout de voir reconstituer, il faut encore, une fois qu'on l'a mis dans l'exposition, l'exposition a été terminée, euh, on l'a démonté, et c'est un de mes étudiants qui a fait sa thèse dessus, qui a étudié ça, un Péruvien qui a fait sa thèse là-dessus. Et une fois qu'il a fini sa thèse, il a fallu le remonter dans la galerie de paléontologie du muséum. Le remonter, remonter un grand squelette dans une galerie de paléontologie, ce n'est pas, pas facile. Il faut trouver de la place. Donc, on a fait des, des, des modélisations de, de tous les les différents squelettes qu'il y avait. Tous ceux qui sont en rouge, c'est des squelettes qu'on a déplacés. On a déplacé pas mal de choses pour pouvoir le mettre. Parce que vous voyez, ça, ça prend quand même pas mal de place. Or, dans la galerie de paléontologie du Muséum, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais on ne pouvait pas euh, avoir ce spécimen et ne pas le mettre, ça aurait été trop bête. Donc voilà, il donc, euh, y a des gens très savants qui ont fait des tas de reconstitutions, de modélisations, de trucs comme ça. Et donc le voilà, voilà notre bête vu d'un côté, vu de l'autre. À côté, il y a un grand mégatérium qui sont séparés ce géant d'Amérique du Sud. Là, il y a un, un mammouth, euh, mammouth méridional qui vient de, de France. Ça, c'est un mastodonte. Bref, mais ce ne sont que des modélisations. Donc là, il a fallu, une fois qu'on avait trouvé la place, on a déplacé tout ça. Donc on l'a remonté. Donc voilà. voilà la structure métallique qu'on a avec euh, trois socs, avec ces trois euh, poteaux dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà l'espèce de poutre qui supporte le crâne. Et on a sorti toutes les vertèbres pour les commencer à les monter une par une. Donc vous voyez là voilà, la structure métallique. Et je crois qu'il y a même il y a une vertèbre qui est déjà dessus. vous voyez Donc la première vertèbre qui est montée sur le crâne. Et voilà donc ça, ce monsieur qui a été l'artisan de ce, de ce ressoclage, parce qu'il avait déjà été soclé dans l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà donc les vertèbres qui commencent à, à s'accumuler sur, sur leur support. Et très vite, il faut mettre le crâne. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on ne peut pas... Euh, si le crâne n'est pas mis, on peut pas mettre les vertèbres cervicales et on peut pas monter la colonne vertébrale. Donc, parce que les vertèbres s'emboîtent les unes dans les autres, et il faut mettre d'abord le crâne et les vertèbres après. Donc, si vous voulez, le crâne, on l'a mis sur un support en résine avec des sangles parce qu'il fallait le retourner quand même. Il faudrait peut-être pas qu'il se casse sa figure. Donc, euh, ça a été un peu périlleux. À chaque fois, je tremble un peu quand je vois ça. Et euh, bon, mais tout s'est bien passé. Vous voyez, voilà le crâne en position. Donc sur, sur, son, sur son montant avec simplement ce, cette poutre qui, qui, qui soutient l'avant le, le, du squelette. Donc là, voilà une autre vision. Et là, donc le, le crâne, ils sont en train de commencer à mettre les premières vertèbres cervicales qui vont être mises, pareil, sur leur support, comme je vous montais tout à l'heure. Donc avec une, une comme celle-là, on les voit, elles sont, elles sont fixées sur des anneaux. On voit ces petits anneaux, elles sont, elles sont plantées les unes dessus, par-dessus. Donc voilà. Donc là, vous voyez, les vertèbres cervicales commencent à sont montées derrière le crâne. Là, voilà, vue de côté. Et il y a encore tout ça à mettre. Et à cet endroit-là, on peut arriver encore à mettre les vertèbres parce qu'elles sont moins imbriquées. Mais là, elles sont trop imbriquées. C'est toutes les vertèbres dorsales avec toutes les côtes. Donc là, vous voyez, toutes les vertèbres ont été mises. Et là, une vue, de, une vue dorsale avec le crâne plus la colonne vertébrale. Et après, bah, il faut commencer à mettre les côtes. Donc les côtes, on commence à mettre les côtes et puis et la mâchoire inférieure, les mandibules. Donc là, ça aussi, il faut les mettre. Donc c'est aussi délicat, il faut faire attention. Et là, on arrive donc à avoir un animal qui est presque complet. Bon, il n'a pas les côtes ventrales, il n'y a pas encore les membres, mais on est quand même pas mal. Et voilà, vous avez donc un peu après l'animal complet reconstitué, remonté entièrement donc dans la galerie de paléontologie à côté des autres squelettes qui, qui ont été montés au fin 19e dans la galerie. C'est un des derniers squelettes, c'est un original quand même, donc, parce qu'on a monté des, des, des moulages, des trucs, mais là c'est quand, quand même un original, donc ce n'est pas tous les jours qu'on monte des grands squelettes originaux. Et vous voyez là donc, ces membres postérieurs très réduits dont je vous parlais tout à l'heure, tout petits. Euh, donc personne ne peut dire une fonction, enfin en tout cas moi, qui me satisfasse. Voilà, donc, et vous voyez, on voit, c'est quand, quand même assez remarquable, là, on voit absolument rien, là, je crois que c'est avant, on le voit, non, là, non, ouais. on voit, euh, disons, le, le crâne est très, très, la tête est complètement libérée, ce, ce poteau, il, est, il arrive là, et donc il, est, il ne gâche pas la, la, la vue générale de, du squelette, et voilà la vision, euh, bon, on est quand même obligé de mettre quelque chose là, hein, parce que le crâne, il fait quand même 60 kg hein, facile. 60-70 kg, le crâne tout seul. Donc voilà voilà la vision générale de l'animal, avec un crâne d'un autre bête. Alors, ça, c'est un autre archéocète de la même famille, mais c'est une bête beaucoup plus petite, comme vous pouvez voir, qui vient d'Égypte, qui a été récoltée au 19e. Bon, on l'a mis à côté. Voilà. Et voilà. Voilà donc le, du terrain au musée.